Bonjour, dans cette vidéo capture nous allons vous montrer comment configurer votre compte sur CNW. Allez à Sentinel CNW. Donc cliquez dessus. Entrez votre adresse courriel que vous avez utilisée pour votre inscription. Par exemple votre mot de passe aussi et ensuite vous cliquez sur l'icône ouvrir une session. Donc votre profil va apparaître et vous pouvez procéder aux différentes mises à jour. Par exemple si vous voulez changer votre mot de passe ou bien au niveau des abonnements. Par exemple pour l'abonnement Sentinelle, allez à mettre à jour donc vous cliquez dessus, cette fenêtre va apparaître et par exemple au niveau des industries, où sont regroupés tous les secteurs, vous pouvez sélectionner les industries qui vous intéressent, par exemple édition et services d'information, livres qui regroupent les centres de documentation et les bibliothèques, multimédia, services internet en ligne par exemple, les magazines, par exemple. Technologie Internet, par exemple, si ça vous intéresse. Et une fois que vous avez fait ces différents choix, allez à l'icône Sauvegarder. Donc, les communiqués de presse diffusés par les entreprises que vous sélectionnez sont directement envoyés à votre adresse de courrier électronique. Vous pouvez aussi choisir le mode d'envoi en cliquant sur Préférence. Donc, vous avez plusieurs formats, HTML en direct, messagerie électronique, manchette HTML, manchette texte. Vous pouvez choisir le format qui vous convient le mieux par rapport à votre boîte courriel. Ensuite, vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous allez recevoir ces informations quotidiennement, soit à 12h, soit à 17h. Par exemple, on va choisir 17h. Et ensuite, vous pouvez choisir une langue de préférence. Par exemple, nous, on va choisir le français. Et ensuite, vous cliquez sur l'icône « Sauvegarder » pour sauvegarder vos modifications. Donc, les communiqués de presse diffusés par les entreprises que vous sélectionnez sont directement envoyés à votre adresse de courrier électronique. Ainsi, vous pouvez paramétrer au fur et à mesure votre compte CNW. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur « Fermeture de session » pour fermer votre session. Cette petite fenêtre va apparaître pour vous demander si vous êtes sûr. Si vous êtes sûr, vous cliquez sur « OK ». Et donc, votre session est fermée. Donc, voilà comment vous pouvez paramétrer votre compte CNW. Merci, à bientôt.